Salut et bienvenue, petit tuto question-réponse consacré à Inkscape. On va voir comment faire une ligne avec des petits pointillés de couleur jaune et verte. On verra deux techniques. Sur la première technique, il y a donc deux objets avec ici des effets de chemin qu'on appelle motif suivant un chemin, donc sur le premier et sur le deuxième. Et puis là, on va utiliser sur ces objets-là, en plus du motif suivant un chemin, l'effet de chemin qu'on appelle cloner l'élément original. Donc on va avoir une ligne ici, et puis deux objets avec cloné émotif. Là, on a la ligne originale. Alors l'avantage, c'est que si je modifie la ligne originale, automatiquement, vous voyez, les deux objets, et puis on a l'impression vraiment que c'est une ligne pointillée en un seul objet. Et le gros avantage aussi de la deuxième technique, c'est que si j'utilise l'outil crayon, on a ici notre ligne qui est sélectionnée, j'appuie sur Shift, je peux comme ça rajouter très facilement d'autres lignes. Donc ça peut être pratique pour un câblage électrique. Allez, on va voir comment faire ça. Fichier nouveau. On va dans affichage, mode d'affichage par défaut, on choisit également plein écran. Je vais faire apparaître la fenêtre objet, donc comme d'habitude il y a le calque 1. On va créer un petit carré, donc je clique là-dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, de toute façon à avoir un joli carré. Ici on peut modifier de la longueur et la hauteur, on va mettre 15, 15. Voilà, c'est parfait. Je mets tout de suite une couleur verte. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets. Je vais dupliquer cet objet, donc là on voit bien qu'il y a un carré. Si je duplique CTRL D ou si je clique là-dessus, automatiquement... Mon carré vient se positionner au-dessus de l'autre, et exactement au même endroit. Donc ce petit carré, je vais le déplacer, je clique ici, avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé. Et étant donné que le magnétisme est, act est activé, je vais le mettre coin à coin, le magnétisme est là. Je vais sélectionner ces deux objets, je vais dans le chemin, je fais « Objet en chemin ». Je sélectionne l'outil les nœuds. je clique sur ce carré, je fais un rectangle de sélection, de façon à sélectionner les deux nœuds là, et je vais venir cliquer sur le nœud là, et déplacer et le mettre juste au-dessus de l'autre. Je sélectionne l'outil « Flèche noire »,« Rectangle de sélection ». Je vais dans « Chemin », je fais « Combiner »,« Ctrl-K voilà. ». Maintenant, ce que je vais faire, je vais copier cet objet et le mettre dans le presse-papier. Donc, Pour cela, je vais dans « Édition »,« Copier ». Automatiquement, il est enregistré dans le presse-papier. Je clique sur « Crayon », je choisis « Créer un chemin de baiser régulier »,« Un lissage à 25 », et ici, dans « Forme, je choisis « Depuis le presse-papier ». Je vais cliquer, je vais faire une petite ligne sinueuse avec ma souris, comme ça. Et automatiquement, l'objet qui est dans le presse-papier est venu s'étirer le long de ma ligne. Je vais tout de suite aller dans « Chemin »,« Effet de chemin ». Motif suivant un chemin, je vais ici choisir non pas unique et étiré, mais répéter et étiré. À ce moment-là, vous voyez, j'ai des petits tirés qui apparaissent. Alors c'est peut-être un peu gros, donc je vais cliquer ici sur cet objet qui me permet de modifier en fait mon objet. là. Je fais un rectangle de sélection, je vais activer, si ce n'est pas le cas, moi c'est activé, c'est-à-dire que j'ai des petites flèches de transformation, si ce n'est pas le cas, je clique là-dessus. Je clique sur la flèche là et je déplace en appuyant sur CTRL. Alors là j'ai le magnétisme qui m'embête un peu, je le désactive, je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL, ce qui me permet un petit peu de réduire, voilà, la dimension du carré. Là on voit que la largeur est 1,336, je vais plutôt mettre à 1, de façon à vraiment avoir des carrés, voilà, c'est mieux. Donc couleur verte, je clique là-dessus, et je supprime le contour, je clique avec la molette de ma souris sur la croix, là. ou alors je peux venir cliquer et glisser la croix sur mon contour là. Voilà, deux astuces. Euh, je duplique cet objet, donc là j'ai bien mon chemin, je duplique en faisant CTRL-D, je vais mettre la couleur jaune, je vais dans chemin et je fais inverser. Et voilà, j'ai ma ligne qui est faite. Donc on va voir la deuxième technique. Pour la deuxième technique, je vais avoir besoin donc de ce motif. Deux motifs, en fait, il me faut un comme ça, je duplique CTRL-D et l'autre, je vais inverser en fait, en cliquant là-dessus, je fais un retournement horizontal. Je sélectionne maintenant l'outil sélectionner et transformer des objets. Donc même paramètre que tout à l'heure, à l'exception d'ici, je vais choisir forme aucune. Et je vais venir faire ma petite forme sinueuse. Alors pour faire la forme sinueuse, je clique avec le bouton gauche de ma souris. Je reste appuyé et je fais comme ça une ligne sinueuse. Voilà, je relâche. Toujours avec l'outil crayon, je fais un premier point. Je clique une deuxième fois. Voilà, j'ai un objet qui est très simple avec deux nœuds. Et c'est sur cet objet-là qu'on va appliquer deux effets de chemin. Donc on va dans chemin, effet de chemin. Je clique sur l'outil plus. Le premier effet, il s'appelle cloner, l'élément original. Et je rajoute encore un effet de chemin qui s'appelle motif suivant un chemin, voilà, qui est ici. Donc cloner l'élément original, l'élément original, c'est la ligne là. Donc je clique sur la flèche noire, je clique sur cet objet, je fais édition copier, je clique sur cet objet, je vais dans cloner l'élément original et je clique ici pour lier à l'élément original. Et automatiquement, vous voyez, mon objet là est venu se mettre au-dessus de l'autre. Maintenant je vais sélectionner cet objet, je fais un CTRL-C, je clique là-dessus, je vais dans motif suivant un chemin et je colle en cliquant ici, coller. Comme tout à l'heure, je vais choisir ici répéter et étirer. Je mets une couleur verte sans contour. Voilà. Je duplique cet objet, CTRL D. Là, on a bien ici donc deux objets l'un au-dessus de l'autre. Donc celui-là, il aura une couleur jaune. Par contre, je vais choisir ce motif. Je fais copier, CTRL-C. Je clique là-dessus, effet de chemin, motif suivant un chemin et je colle. Et maintenant, si je modifie mon objet originel, automatiquement l'autre suit. Donc ça c'est très pratique. Alors le mieux, c'est peut-être de venir le mettre précisément au même, au même endroit, et de le mettre un petit peu au-dessus. Voir éventuellement ce qu'on peut faire, on peut le mettre sur un autre calque. Donc je fais apparaître la fenêtre des calques, je clique sur le petit plus, je vais l'appeler fil, fil haut, je clique donc sur ma ligne noire, clique droit et je fais déplacer vers le calque, fil haut. voilà Comme ça je peux venir le masquer ou le démasquer en fonction de mes besoins. Maintenant si je clique sur l'outil crayon, et que j'appuie sur shift, on voit que ma ligne originale est sélectionnée, voilà je peux venir comme ça faire plusieurs, euh, plusieurs fils, euh, également, si je veux faire des fils droits, euh, je peux utiliser l'outil tracer des courbes de Bézier. Donc je clique, hop, hop, hop. Voilà. Par contre, là il y aura un petit problème. Si j'appuie sur Entrée, on voit qu'il y a des petites corrections à apporter ici. En fin c'est assez facile. Il suffit de, avant de cliquer sur le nœud, j'appuie sur Shift, je reste appuyé et je clique sur le nœud, ce qui permet de faire apparaître les petites poignées et d'arrondir un petit peu. Donc ce qui évite d'avoir des choses un peu cassantes. J'ai un petit bloc d'affichage. Voilà, hop, pareil ici.